Oh chouette, il y a des histoires drôles là-dedans cela. -là. Pourquoi ouais. je suis au niveau de tes fesses Ah mais moi je voudrais bien avoir un skin de claptrap avec euh, un plateau ADCR sur la tête. Ça serait tellement fun. Ah une grenade. Mmh. Aïe. Euh... Tu sais qu'on peut ah. la regarder après avoir changé de map Oui. Oui mais je pourrais pas l'enlever après avoir changé de map. <rire> ah parce que tu veux enlever Non mais assume. T'as une sale tête, garde-la jusqu'au bout. Oh, oh. Oh, quoi. Il y a aucun problème Tu as un problème Bon, Bah j'ai récupéré une mission hippie Ah il y a des méchants, c'est des ennemis Ah d'accord, c'est pas fou Si tu message Forget me. Laissez-moi Au ah, Est-ce qu'il y a des choses à foutre yeah. ah Qui c'est le courant en fait, que, en théorie, dans l'équipe hein, C'est Seb Euh, ça dépend comment on s'équipe Il est trop fou ah mais tu verrais mon écran en plus. <laughs> Toi tu vois que c'est trop fou mais t'as pas vu mon interface. But, the fonts not the one I ordered. It looks more like it says Ozkit. Well that's up to you. If it was my money I'd get the whole lot redone. It ruins it. Yes they still work. Hello. I've got a plan Bolt Hunter. It's nutty but should convince Myron I'm one totally dead wife. Will you help? Pay me and I'm in. <laughs> Ah T'as pas peur que ce soit un bonhomme donné, qui tire à la tourelle Vas-y, pousse Voilà voilà. J'ai pas eu Ah, ils sont vraiment moches en plus hein. Poète, poète Poète, poète Je fais ce que je peux, j'ai pas de personne Eh, hey, mais il est classe hein. Moi, je veux la même ski Oh hein. yeah, <rire> OUI mais arrêtez, j'arrive même pas à faire la différence avec les ennemis, les ennemis, j'ai l'impression qu'on est en surnombre à chaque fois. Du bleu, du blanc, du vert du vert... Waouh allez. On va partir. Là où il y a des gros aliens qui nous tirent dessus en fait. Ils sont très proches On m'en allait pas là-bas, il y a des aliens de gauche T'as un autre là-bas Ça marche. Pourquoi tu parles à la voiture ben, with... ah. oh, oui. euh, en plus t'as de la chance, dans cet épisode là, il faut pas sauver les clap-traps et utiliser l'objet que te donnent les clap -trap pour augmenter ton inventaire. Oh, c'est bien. Ah la radio. D'ailleurs je suis en train de me dire... Euh, J'ai pas besoin d'oxygène parce que je suis un robot. ça c'est acté. Pourquoi ça fait quelque chose sur moi les fioles de santé And Ouais ouais ouais ouais ouais Et et, et, et c'est le fail non, non, non. J'appuie sur ma touche de double saut J'ai un pire tourelle Ça me rappelle Seb et son agit parmentier Bien Voilà, je t'ai fait de l'air. Défus de Oui Merci Alors, niveau supérieur, je sais pas ce qu'on a fait, mais on l'a bien mérité. Oui. On a bugger le truc ou quoi Ouais. Ah peut-être. <rire> oh Je jeu en carton. Est-ce que tu crois qu'un robot qui s'occupe des humains c'est un petit peu comme un humain qui fait de l'horticulture tu te ça le Ah Pas content, pas content pas content ah, pourquoi je suis pas moi j'ai pu et oui j'allais dire euh, ok qu'elles sont mes armes ah bon oh t'es face à un mur ah t'es plus face à un mur t'es <rire> <Je> tu n'es plus <coughs> ah, oh, j'ai le oh, celui là, là. <rire> Où sont les ennemis Alors, on a des armes niveau 6, c'est pour Jacob's. Vous savez qu'il y a des armes qui J'ai des trucs dans mon sac à dos, j'arrive pas à les vendre ou les utiliser. Oh, c'est quoi ces trucs buggés C'est tout pourri. Oxygène. Oh, oh, il a besoin d'oxygène. d'oxygène. Voilà. Ah bah tu fais comme tu veux. De toute façon, <rire> j'ai l'impression qu'on va bouger tout. Tu va bouger tout seul. Le truc qui génère de l'air. Si tu lui fais des dégâts d'électricité, il change d'état. Ouais. Ah ouais. Oh attends je vais essayer Ah ouais Ah la, oh, oh là. Le skid qui permet de faire euh, qui augmente les dégâts au corps à corps quand t'es en l'air Faut y aller quand même Bah dirais <rire> vraiment que j'ai vomi par terre <rire> Que t'as vomi ou que t'as lâché une caisse. Voir que j'ai dégazé. Que j'ai fait un dégazage sauvage. Qu'est-ce que t'as contre mon camouflage Il rien, il est bien ton camouflage Je te sens très critique. Non, il est bien ton camouflage Je suis une poubelle. Comment Mais allons-y Ma comment il passe à travers les murs Qu'est-ce qui est puni d'une mort immédiate I've been thinking, there's a way back to Helios. Oh, gonna bastard What is... you T'es pas assez fort, Flo. I don't like him. You don't like, anybody. I like Rick. Oh yeah. ah, -trap, hein, euh, je suis plutôt efficace. Imagine, <rire> on active tous le programme en même temps. Super belle. Bienvenue à mon store, Springs Emporium O'Stuff. Il y avait un NF, mais ça a fini. Avant le Nerf, il était possible de faire des euh, armes légendaires euh, un peu comme tu voulais. Oxygène et dégâts des armes par oxygène. 22h. <rire> Quelqu'un peut me prêter du pognon Il me manque 100 balles. Tu me fiches des places spéciales de un place spécial. Je paye. Oui, totalement, madame. Je suis tout le temps. Jack je vais claquer ma au casino si vous me cherchez. Ah, mais 11 secondes quand même. Hein. Oui, bah. J'aurai le temps de mourir moi. Des fringues. Oui, c'est ça. Oh, une nouvelle robe. Je suis à 27 360. Ah oui, je suis à 187. <rire> <rire> Oups, au revoir. <rire> J'ai vu un truc voler. Alors, ah, on a acheté la poubelle. Ah, mais ça va, à 15 dollars de reconstruction, c'est pas cher. Lorient. Oui. Tu grinces. Oui. Ah. J'arrive pas à te. Ah j'arrive pas à te sauver Eh c'est moi moi Oui, je sais. C'est quand qu'on a un troisième point Euh bientôt. Plus tard. Pas ouais, n'importe quoi en plus. Hein. Oui bien sûr. De toute façon, je qu'une qu poubelle. Et parce que moi, je me souviens d'une fois, on nous avait demandé de jeter un truc dans le broyeur, hein. <rire> pour j'ai un coup pour Slag, il y est passé. J'ai un, un bug dans mon interface qui fait que pour la deuxième voiture, j'ai pas d'interface qui apparaît. Oh, Elle bon, est moche. Ah oui, quand tu disais qu'on a plus d'armes. Euh... Ah, oui. ah oui, oui, c'est fou du pognon. Seb, t'aurais besoin d'une poubelle de... sur ton véhicule. That's a lot of trousers for a little man. C'est quoi ce bruit de, de, de cochon là? Il y a une voiture dedans surtout! <rire> sympa. Ça va! Ça va, cette qui t'en sort! C'est dur, c'est dur! Comment oh bon, on fait déjà pour accélérer? Oh la, c'est dur. Moi je le sens, pas de problème! Oh ah Ouais alors par contre le problème c'est en tuer 5 ou 6 à, en les enflammant Allez rentre Allez rentre Allez rentre Allez rentre Allez, Allez, Je suis là je suis là, bien. Allez rentre Petit petit petit quest oh. il euh, ce que c'est les gens le qui Qu'est-ce que c'est ce Qu -ce que, que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Salut Peux-je relance roquette Détruisez pas les bagnoles Pardon Est-ce que ça passe ça Pistolet, plein de pistolets, qui veut des pistolets Toujours pas de corrosif On est pas là Oh non je suis tombé Alors j'attends, ça serait drôle qu'Annie se fasse tuer juste à côté du point de spawn. Ah non. Crouting you C'est trop chaud Belge-xion voilà, c'est clair que là j'ai découvert un nouveau sport, moi c'est euh... le saut de mouton. C'est un peu ok ce truc-là, non Si tu t'équipes bien, ouais. Bah, c'est ma nouvelle technique de combat. <rire> oh là, oh, là, oh là. ça c'est encore un jeu. Vas-y Anaïs, c'est pour toi ça. Turn the pumps off. I'm trying to save the cuties, not drown them in more effluence. Ah, faut mettre du rouge du coup, <rire> c'est dommage. Là. Il est où, Rosté Oh, et on a réussi à ramasser ça en un seul morceau. Wouhou Ah, des points de vie, des points de vie, des points de vie, des points de vie. Oui. Ah bah non, vas-y. Non. non non tu vois t'arrives pas à passer <rire> Tu pars devant où là. Oh oh oh, oh, oh, là là oui, est maintenant. Oh. Ouais. voilà je sais que dans Domination de l'espace il récupère un monolithe comme ça qui a d'ailleurs inspiré Dead Space pour le monolithe euh... mmh. Même s'il a pas la même tronche. Et euh, le coup du, du du du du bandit en mode en position fœtale, c'est rapport à la fin du film où justement on voit une espèce de, de fœtus géant de la taille de la planète. Attendez-moi J'ai des roues mais je vais pas aussi vite. Tu pourras cramer tout le monde. Vous les gardez parce qu'on va les donner à une assoce. Je, répète. je sais pas comment j'ai réussi à mon coup là, mais. <rire> ah, mais hein, je pensais que c'était pas. Bah, mais... Ah, bah, mais pas tous en même temps <rire> <rire> non, Mais pas. pas <rire> Non mais oh oh oh oh oh on joue pas avec le poubelles. Bah et moi je veux changer, ma poubelle elle commence à sentir. Suis-moi, ok. <rire> ok. <rire> ok Si on met des grenades, des grenades, oh, et autre kind of chose. Oh, okay. ça donne. This is a public service announcement. Euh, t'as pas so appuyé le bon they're... bouton. I'm on bad mission to explode all... Je suis un shérif maintenant. C'est bien, tu prends de l'avance sur ton futur boulot. Mais pourquoi on fait pas ce que la dame nous dit de faire Non, on tente, c'est mieux. Non, non, non. Euh... Oui, ça coûte cher. <rire> bah oui, forcément une bagnole ça coûte cher. <rire> non, ça marche toujours pas. Non, non, non. Ça marche pas ton truc. Oui ah, <rire> Bah voilà, y Y'a un vrai, info. Attends, c'est bien, on va essayer. Je <rire> peux, peux pas rater trois fois de suite. Bah, génial. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,